Est-ce que tu as déjà eu envie de créer ton propre workout mais tu n'as jamais su vraiment comment t'y prendre Si c'est le cas, reste avec moi pour la vidéo, je vais t'expliquer comment créer un robot. Hello Moi c'est Denia, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà. Merci d'être sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu es ici, c'est parce que la prépa physique sur le CrossFit t'intéresse, t'as envie d'évoluer en CrossFit et de connaître des astuces, des tests, des vlogs, plein de, trucs, plein de choses assez cool. Donc du coup, t'es au bon endroit. Quelques conseils à te donner avant de commencer cette vidéo. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche parce que je sors beaucoup de vidéos en ce moment, donc profite en La deuxième, c'est d'aller checker un petit peu sur ma formation ou ici, <rire> qui vient de sortir et qui va t'apprendre à créer tes propres séances toi-même. Connaître l'intégralité de tous les points qui sont importants pour créer des séances. Et la troisième, c'est de commenter si tu as quelque chose à dire pour que je puisse te répondre. Donc voilà, si on est ok sur ça, on va pouvoir commencer cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer un workout. Mais avant de créer un workout, il faut se poser un paquet de questions. Et on va se les poser ensemble, comme ça vous allez peut-être pouvoir créer un petit bout de là tout de suite. Si vous avez une feuille qui traîne, n'hésitez pas à la garder sur le côté. La première chose à comprendre, c'est qu'un workout, ça se fait pas comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas créer un workout juste pour créer un workout. On va créer un workout pour qu'il nous apporte quelque chose. Donc déjà, il va falloir détecter ce que vous voulez que votre workout vous apporte, ça c'est la première chose. Quel doit être l'intérêt de ce workout Est-ce qu'il doit euh, euh, fa me faire mal Est-ce qu'il doit euh, détenir de la charge Est-ce qu'il doit être très rapide Est-ce qu'il doit être très long Est-ce Bon, ça c'est la première chose, c'est vous qui décidez. Mais ça, on ne le décide pas comme ça non plus. On le décide en fonction de ce qu'on veut que ce workout physiologiquement nous apporte. Est-ce qu'on a envie d'être dans la filière aérobie anaérobie lactique ou anaérobie à lactique. Qu'est-ce qu'on a envie Ces trois filières-là énergétiques sont différentes, on en parlera dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre sur ça dans la formation, mais on va pas en parler très longtemps aujourd'hui. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'aérobie, c'est des efforts longs et peu intenses qui nécessitent de l'oxygène. L'anaérobie lactique, c'est des efforts assez longs, mais Intense, Donc entre, genre, ça varie tellement que c'est jamais, mais entre 30 et 2 minutes d'effort, vous voyez. Et un effort à l'actique, c'est un effort très très très court euh, qui nous met dans le rouge tout de suite euh, et qui est très très intense. Donc qu'est-ce que je veux que ce workout euh, m'apporte Et en fonction de ça, vous allez savoir si vous allez être dans tel ou tel effort et c'est ça qui va déterminer comment votre workout va euh, évoluer. Lors de la création. Moi, comment est-ce que je fais Alors, moi, j'ai pris un tableau euh, en rapport avec celui qui était présent dans le level One et je l'ai adapté. J'ai déduit que sur 4 semaines de travail, à raison de 5 trainings par semaine, okay, euh, il fallait, donc ça fait 20 trainings en tout, il fallait que sur ces 20 trainings-là, j'ai 11 trainings à une consonance lactique. Donc, un travail lactique, un travail mi court tu vois, mi-tu vois, euh, qui génère des lactates et tout. Il fallait que je sois là-dedans parce que j'ai quand même déterminé que c'était plus de 60% des workouts en crossfit qui euh, tendaient vers cette filière énergétique. Donc, j'en ai déduit que 11 de mes trainings sur 20 devaient avoir cette consonance-là. Euh, le reste, évidemment, est, est réparti entre l'aérobie et la lactique. Donc déjà, je vais savoir en programmant sur 4 semaines, quel workout doit être comme ça Bon. Maintenant, par contre, du principe que vous n'avez pas forcément euh, de cycle à créer ou vous n'avez pas forcément de programmation à créer et que vous vous en foutez un peu. Ça, c'est pas grave. Du coup, on va se dire qu'on fait un workout crossfit parce qu'on a envie de créer un workout crossfit. Donc, on va partir sur du lactique. Un effort assez court, plutôt intense, assez difficile. Du coup, une fois qu'on a déterminé que ce workout devait être comme ça, on a compris que ce seraient des exercices avec pas énormément de répétitions, mais quand même quelques-unes, qui me demandent de faire un effort de plus de 30 secondes à chaque fois. Admettons, euh, bah le frane par exemple, ça, ça rend compétent dans du lactique quand on fait les 21 premières reps, on met au moins 30 secondes à les Donc, du coup, euh, vient, vient le moment où on va devoir choisir ce qu'on va mettre dedans. Pareil, dans le CrossFit Level 1, franchement, le, le, le Level 1, c'est vraiment un nid à idées incroyable. Dans le CrossFit Level 1, il y a un tableau que j'ai retravaillé aussi par la suite, mais il y a un tableau avec, et vous avez déjà dû voir parce que je le donne à, à toutes les sauces, il y a un tableau avec des mentions, donc pour la première semaine, premier jour, que de la gymnastique, le deuxième jour de l'haltérophilie et de la gym, le troisième jour de la gym, et de la gymnastique, et ainsi de suite. Et ça fait comme ça toutes les semaines. Bon, là, en fonction de où vous êtes, moi, je pense que si vous faites juste un training comme ça, il faut choisir les trois. Donc, la gymnastique, l'haltérophilie et le cardio. Maintenant, si vous êtes dans un cycle et vous faites une programmation, il faudra pas choisir les trois tous les jours parce que vous allez subir. Mais du coup, on va choisir les trois. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un exercice avec... Un exercice d'altéro, pas forcément avec une barre, hein, ça peut être avec du double, ça peut être euh, avec un élastique, mais il faut que ce soit un exercice d'altéro. En fait, on essaiera d'avoir un peu de charge à s'enlever. Un exercice de gymnastique, Einstein push-up, euh, stand walk, euh, muscle-up si vous avez des barres, tout up si vous avez des barres, et tout ce qui est abdos, v-up ou le rock. Et cardio. Cardio, ça peut être plein de trucs, le burpees fait rentrer euh, rentre dans le cardio, le high jump, euh, la course à pied, la corde, vous voyez, il y a quand même plutôt pas mal de trucs. Donc, du coup, on va déterminer ensemble quel exercice j'ai envie de travailler. Non seulement on va les déterminer en fonction de notre skill, donc <rire> ce qu'on a appris avant, ça veut dire un mouvement qu'on a travaillé parce qu'on ne maîtrise pas ou parce qu'on veut perfectionner. Admettons, j'ai travaillé le Handstand Push Up Strict, enfin, je déteste toujours ce mouvement, j'ai travaillé le Handstand Push Up Strict avec du excentrique, parce que admettons que je ne sais pas en faire avec du excentrique donc de la descente contrôlée. Ok, j'ai travaillé ça. Et du coup, l'intérêt pour moi, ça va être de le remettre dans le workout, mais en version encore plus facile, de façon à augmenter mon niveau de pratique. Parce que, je le rappelle, la gymnastique, c'est de la pratique. Donc du coup, euh, je vais déterminer dans mon workout du handstand push-up strict avec un, de l'aide, genre deux, trois bouquins. Je vais mettre deux, trois bouquins, je vais mettre un handstand et je vais faire. Plein de rêves comme ça. Donc, je détermine que pour être dans un effort lactique, il va falloir que je fasse plus de 10 répétitions. Donc, je vais faire entre 10 et 20 répétitions de Einstein Push-Up Strict. D'accord Ça, c'est mon premier exercice du workout. Voilà. Déjà, j'ai trouvé. Et je ne l'ai pas trouvé juste comme ça. Je l'ai trouvé en cohérence avec ce que j'ai travaillé dans le skill. Et avec ce que je veux que le workout m'apporte. Ensuite, on a dit qu'il fallait. Donc, la Gym Six, bon, on a dit qu'il fallait de l'haltérophilie. Donc, de l'haltérophilie. Moi je suis chez moi, j'ai pas de barre donc je vais devoir travailler avec mon alter. J'ai un alter de 20 kg, l'alter de 20 kg pour moi c'est comme un alter de 15 kg, je le manipule très facilement. Et donc du coup je vais me mettre mon alter dans mon training. Qu'est-ce que je peux faire qui va m'obliger à faire une vingtaine de reps et qui va me mettre dans le jus Et bien bah, j'ai plusieurs, plusieurs exercices qui me viennent en tête. Le premier c'est le KB Swing. Alors, oui, on peut faire du cabez swing avec euh, du dumbbell. Je l'avais déjà montré, je vais vous faire une vidéo. Donc, avec du dumbbell, tac. Et si je fais 20 à 25, je vais être dans le jus à mort. Bah Ça, ça peut être un bon exercice. 20 répétitions cabez swing. Enfin, dumbbell swing du coup. Et encore une fois, ça rentre dans les exercices d'haltéros. Et ça me permet de travailler mon effort lactique et pour terminer j'ai besoin d'un truc cardio alors les burpees on a revu et revu et revu et ça franchement <rire> ça commence à me casser la tête bon en même temps c'est un mouvement euh, hyper important donc euh, voilà mais là je peux mettre des burpees euh, en ce moment il fait un peu froid mais ça ne me dérange pas d'aller courir donc je pourrais à la rigueur aller courir et me mettre un effort lactique, qu'est-ce qu'un effort lactique euh, un, un petit 400 mètres par exemple, un 400 mètres ça va me durer 1 minute 20 euh, à l'entraînement pas en compétition mais 1 minute 20 et ça peut rentrer totalement dans ça et du coup là je me retrouve avec trois exercices donc in, on a dit handstand push-up strict avec de l'aide 20 répétitions KB swing 25 répétitions et 400 mètres de run donc 400 mètres de run c'est pareil ça me met ça me met dans la minute de, de travail et encore que j'aurais pu mettre moins mais autant travailler de avant. donc j'ai ces trois exercices comment est-ce que je peux les faire tourner je peux pas les faire tourner en minimum parce que le souci de l'imome c'est qu'il faut se connaître parfaitement alors moi je me connais mais du coup il faut que tous les exercices fassent similairement le même temps pour pouvoir ou alors un qui vraiment me met dans le dur mais il faut que tous les exercices durent au moins 20 25 secondes et il faut qu'ils aient le même niveau genre le même niveau de pratique à chaque fois et du coup c'est un peu relou parce que ça demande beaucoup trop de réflexion et là on va pas réfléchir sur ça on va juste se mettre en amrâle je pense que pour mettre un abrap, il faut calculer combien de tours est-ce que j'ai envie de faire. Pour faire combien de tours, je vais me demander. Combien de temps, je vais mettre à faire du handstand push-up. Euh, les 20, franchement, si l'aide est facile, je ne vais pas mettre beaucoup de temps. Je vais mettre 30. Allez, 40 secondes. 40 secondes. Ensuite, j'ai du dumbbell. Pareil, là, je vais mettre une... Pas une minute, mais je vais compter une bonne minute. Ça met 1 minute 40. Ensuite, un 400 m, je vais rajouter 1 minute 20 à peu près. Sans compter les transitions. Donc, 1 minute 40, ça fait... 4 minutes déjà le tour, vous vous rendez compte Donc du coup si j'avais mis un MRAP 15 par exemple ça me ferait, et encore 4 minutes sans transition sans fatigue, donc si j'avais mis un MRAP 15 ça me ferait à peu près 3 tours à peu près combien de tours est ce que j'ai envie de faire moi je pense que 4 5 tours sur ça c'est pas mal donc je vais plus pousser à 20 25 minutes pour que ça me... parce que je pense que 3 tours c'est quand même assez court pour un workout comme ça maintenant voilà c'est comme vous le souhaitez ça va pas changer grand chose hein. mais en fonction de votre niveau moi je sais que pour mon niveau j'aurais bien aimé pour un workout comme ça qui est assez long euh, dans l'effort faire un workout long Mais après, c'est une question de goût, encore une fois. Et ce serait peut-être une question de temps aussi par rapport à votre planning. Est-ce que vous avez le temps de faire un amourable 30 minutes Est-ce que vous avez... Voilà, c'est ça aussi. Il faut organiser ça. Si j'avais pas du tout, du tout le temps, j'aurais fait un truc beaucoup plus court. un Genre un minimum 12 minutes, mais un truc intenable, tu vois. Un truc qui, qui s'enchaîne, sans chanson, Et du coup, qui me laisse pas beaucoup de repos, qui me laisse en PLS et voilà, terminé. Ou j'aurais fait un four-time. Avec les mêmes exercices, mais genre... Euh... Euh, à enchaîner, genre super vite pour finir, par exemple. Donc voilà comment on peut commencer à faire un workout. Essayez de créer votre petit workout comme ça en rapport avec vous. Encore une fois, la programmation personnalisée, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est la seule chose qui va vous permettre d'avancer bien plus vite. Et du coup, euh, plus c'est personnalisé, mieux c'est. Vous le savez, c'est pareil dans tous les corps de métier, dans tous les sports. Plus la prépa physique, elle est personnelle, plus l'athlète, il évolue vite. Donc euh, pensez-y. Et si jamais c'est quelque chose qui pas Que, que vous n'avez pas le niveau de faire vous-même N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet Parce que c'est ce que je fais déjà Pour beaucoup beaucoup d'athlètes Et si vous avez envie de faire partie de l'aventure N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis bye bye